c'est un roman qui se passe à Dakar euh, plus exactement euh, dans la banlieue de Dakar donc euh, pour ceux qui connaissent c'est vraiment entre Pikine et, et Rufisque donc c'est euh, la banlieue et ça se passe plus exactement vers Charoy. et donc c'est l'histoire de trois adolescents donc il y a Tibilé euh, Tibilé Kanté, Neuron euh, Neuron et Issa donc c'est trois, trois amis qui se connaissent depuis depuis l'enfance, qui ont grandi dans le même quartier, euh, qui viennent pas forcément de, du même milieu, donc Tibilé, elle vient d'un milieu assez conservateur, elle est soninké, de l'ethnie soninké. Neuron lui, bon, son vrai nom c'est Rigobert, mais on l'appelle Neuron parce que c'est un mec hyper intelligent, c'est euh, est une bête de concours, lui il est, il est Jola, son père a une des plus grosses concessions de Dakar, euh, d'automobile à Dakar, et Issa, lui, il a une, une vie assez compliquée. Il, est, il a grandi avec sa mère tout seul, qui est une fille euh, qu'il qui a eue très jeune, avec quelqu'un qui l'a répudié. Il est venu vivre à Dakar, il est dans une famille recomposée. et Lui, il est peul. Et il vit au milieu de, de l'élevage, qui est juste en bord de national euh, à Tcharoy, qui est à Fora exactement. Et ses trois amis, euh, ils, je les prends au moment où euh, ils viennent de passer le bac et ils attendent les résultats du bac le tout début du roman on voit Tibilet qui part de chez elle et qui qui voit Issa et ils vont chez un marabout et donc euh, on sait très vite que Issa a passé le bac avec un bic un bic marabouté et du coup euh, voilà c'est tout le toute la tension elle se fait sur les résultats du bac qui est un truc assez important à la fois pour nous mais qui prend aussi des proportions assez assez élevées aussi au au Sénégal et du coup qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où ils auront ces résultats Est-ce que Neuron va avoir une mention très bien Est-ce que Tibillet va réussir à avoir une mention qui va lui permettre de partir en France bon, Elle s'est acquise parce qu'elle a une famille Soninké et les soniques ont des rapports très faciles avec la France depuis longtemps. Donc elle a un grand-père qui a bossé à Marseille pendant longtemps sur les, sur les ferries, sur les bateaux à Marseille. Donc du coup elle a les papiers français, mais quand même ses parents lui demandent d'avoir une mention pour pouvoir partir en France. Et en même temps sa mère euh, est, sans qu'elle va partir, donc elle veut arranger aussi un mariage ou en tout cas un fiançaille avant qu'elle parte. Et puis euh, Issa, lui, euh, c'est le mauvais élève des trois et lui, son rêve, c'est d'être tailleur, d'être euh, couturier. Donc, il, il doit faire une école de stylisme à partir du moment où il aura le bac. Donc, voilà toute cette tension. Euh, et, et du coup, à travers, ces, à travers ces trois personnages, on découvre aussi trois fresques. On rentre vraiment au cœur des, des familles euh, des trois personnages. Euh, et on se rend compte aussi que même euh, si le Sénégal est un pays où où il y a plein d'ethnies et qui, qui, qui vivent très bien ensemble, on, on se rend compte aussi des, des grandes différences. Euh, et les trois sont reliés par quelque chose aussi. Ils sont trois amis, mais il y a quelque chose en eux qui est quand même une tristesse. Euh, Tibile, elle a des problèmes aux cheveux, elle a une teigne, et puis elle a cette histoire de mariage. Euh, Neuron, il, dans la famille de Neuron, il y a un drame familial, notamment relié, au Jola, qui est un, un des bateaux qui reliait, un bateau qui reliait Dakar et dakar et, et qui a coulé au, au large de la Gambie, c'était en 2001 ou 2002, et il y a eu plus de 1800 morts, donc c'est enfin le plus gros euh, naufrage de l'époque de de contemporaine, hein, vraiment. Et, et Issa cette histoire familiale assez compliquée avec sa mère. Donc voilà, ces trois amis... Euh, et vont, vont nous faire découvrir aussi Dakar et cette partie de la banlieue de Dakar que je connais bien parce que j'ai ma famille qui y habite. Et, euh, et voilà, c une, ça a été une manière aussi de moi de, de, de partir aussi de Marseille, après mon premier livre sur Marseille, sur ma ville, ville d'origine. Et d'aller finalement vers ma deuxième ville de cœur qui est, qui est Dakar. Quoi. L'adolescence, c'est ça. C'est ce que je m'étais fait la réflexion à la fin de 5 dans tes yeux. C'est c'est vraiment ce moment où on sort euh, d'une société euh, qui est la société familiale, euh, qui est et finalement on s'apprête à rentrer dans une dans une autre société qui est la société du monde du travail, euh, qui est qui est du coup on est dans une espèce de no man's land comme ça et où on se retrouve souvent en tribu et c'est un moment où on occupe l'espace public aussi c'est un des rares moments de la vie où on, est, on occupe l'espace public donc ça c'était intéressant pour moi aussi de, parce que je suis vraiment, j'aime beaucoup les villes et euh, J'aime beaucoup aussi décrire les villes comme des formes humaines et tout, et c'est peut-être aussi pour ça que ça me pousse à, à, à explorer cette partie de, de notre vie, parce que c'est vraiment l'adolescence, c'est la partie de la vie où les jeunes traînent sur les bancs, euh, restent en bas des, des, des tours, ou en tout cas occupent l'espace euh, urbain. Donc c'est aussi pour ça... Et en même temps, c'est le moment des choix, et c'est le moment où tout explose aussi, où, où c'est le, le, le moment où on, où on va perdre quelque chose, euh, à la fois notre enfance euh, aussi, où on, va, où on va faire des choix et qui vont nous amener à quitter aussi notre famille, ou alors en tout cas la voir différemment.